Vous filmez une Renault Capture qui a la caméra d'Hercule très bien et elle a plusieurs modes de conduite. Alors, est-ce que tu veux qu'on la méthode économique ou la méthode euh, sport. Un peu un peu sport. sport un petit peu plus sport un petit sport. peu plus sport voilà je coupe l'écho voilà et euh, mais pour avant de s'amuser un petit peu il faut attendre que le moteur soit vraiment bien chaud. Ouais, ouais. ok ouais. on va rouler tranquille peinard pendant 5 6 ouais, km de ouais. connaître voilà pour, le... pour... Elle roule très bien. Oui, on que euh, c'est le mot sport. Hein. Et on entend <rire> que c'est le mot de sport. Mais ça c'est... Attends encore 5 petites minutes que le moteur soit bien chaud, qu'il n'y ait pas d'appareil photographique sur la route aussi. <rire> ça. Ouais. Voilà. Tu vois, ça c'est le radar. le radar qui est signalé sur l'écran. Ah, ouais. Et moi j'aime bien cet écran-là. Si tu veux, je peux le mettre plus grand. Là, c'est... Quand tu roules à l'économie, ça devient vert. Voilà, tu vois. Ça change de couleur, ouais. ça passe au vert. Là, c'est parce que tu consommes peu. Ouais. Dans la côte, là, pas plus un Je vais accélérer, tu vas voir que ça va évidemment changer de couleur. Et quand ça devient rouge, rouge, c'est qu'il est temps de changer. celle-là c'est un modèle c'est un modèle 2019 ceci ah c'est déjà la 2019 là, maintenant si tu en achètes une, c'est le modèle 2020 voilà là tu vois j'accélère oui. voilà. et c'est quel moteur que tu me disais si c'est un 130 chevaux que tu as fais quand même gaffe. Là, je ne suis qu'en 4 alors que j'ai 6 vitesses. Hein. Tu vois, ça redevient à V. Ouais, conduire. Ouais. Elle est très très agréable à conduire. Moi qui viens de, de diesel, euh, ici c'est un moteur à essence, comme tu l'as dit, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Ouais, là on se fait plaisir. Oh Il y a de <rire> quoi s'amuser hein? ouais. Et moi je me sens bien dedans Tu te sens bien dedans aussi Ouais Et à l'arrière il y a encore relativement bien de la place pour, euh, pour des personnes pas trop trop grandes quand même montre un peu l'arrière euh, ben... je filme je filme rien ah. et euh... ben on va ben moi je le trouve bien l'écran hein. tu le vois bien c'est pas trop grand c'est pas trop petit Là, tu vois, j'ai oublié de prendre mon téléphone et c'est pour ça que tu as là l'écran avec le téléphone rouge autrement. Je suis branché direct par Bluetooth. Ouais, ça fait bien. Ça fait 525 parfait. km là maintenant, la voiture. Oui. oui hein? Alors, regarde ici devant. Attends, il faudra que je sache comment on fait. Attends, ça on le fera à l'arrêt parce que. Là-bas, tu as un beau vide-poché, ça s'ouvre comme un tiroir. Voilà, tu vois Ouais Comme dans la... C'est unique ouais. Ouais. Ouais, ça. Tout se fait automatiquement, c'est la carte. Si je veux, je peux la mettre ici dedans. Voilà, mais même pas nécessaire. Ainsi euh, pour la farder. Quand elle est plate, tu peux. Oui. Ça ouais. la recharge quand on la met là-dedans Je oui, pense. Ok. Ou quand quand quand elle est plate, tu sais quand même démarrer, quoi. Ouais. Tu, tu la mets là-dedans et... et voilà. Là-haut, tu as aussi un rose Oui. Là. Voilà. c'est pour mettre tes lunettes de soleil ou quoi. Hein. Hop. Voilà. On s'amuse. En restant dans les limites autorisées, bien entendu. Bien entendu. <rire> appuyez tout ça en suite, martin que ah. elle répond bien oui même pour le passager c'est agréable ça hein? et sur les petits chemins elle est maniable hein? Et j'imagine que tu as un régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse, un, ah, un pas limitateur pas. de vitesse aussi. Ah. Voilà, je vais aller ouvrir. Ouais, Parce que là j'ai besoin... Regarder, je vais filmer quand tu... On le verra pas. T'inquiète. Ah oui, on va pas filmer le code. <rire> on le verra pas vu qu'il est devant. Non, non. Ouais, ouais. Non non, suite au prochain épisode surprise.